L'offre d'achat, ou la promesse unilatérale d'achat, est un engagement de la part d'un acheteur potentiel sur un prix auquel il souhaite acquérir votre bien, dans un délai défini, et ce, sans garantie que le bien lui sera vendu. Celle-ci est souvent formulée à la suite d'une visite d'un bien immobilier. Pour être valable, une offre d'achat doit répondre à plusieurs critères. Premièrement, elle doit être écrite. En effet, si un acheteur vous fait une offre oralement, pensez à lui demander de la mettre par écrit. Autrement, cela ne l'engagera pas et n'aura aucune valeur juridique. Traditionnellement, celle-ci est une lettre manuscrite, remise soit à l'agent immobilier, soit au vendeur directement, mais vous pouvez aussi l'envoyer par courrier. Attention par contre au délai, aujourd'hui le plus simple et le plus rapide reste l'email. Elle doit comporter plusieurs mentions obligatoires. Le prix de vente du bien immobilier, l'identification des deux parties, acheteur, vendeur, ainsi que votre état civil, la durée de validité de l'offre, généralement entre 5 et 10 jours, la description et l'adresse du bien, s'il s'agit d'une maison, d'un appartement, le moyen de financement, est-ce qu'il s'agit d'un apport personnel ou d'un prêt immobilier, et les conditions suspensives de l'offre d'achat. Il s'agit de conditions qui doivent être remplies pour valider l'offre d'achat. Par exemple, l'obtention d'un prêt immobilier, l'obtention d'un permis d'urbanisme ou d'environnement. Si les conditions ne sont pas remplies, alors l'acheteur pourra se libérer de sa promesse, et ce, sans aucun frais. Attention, néanmoins, ces conditions doivent dépendre d'un tiers. S'il s'agit d'une condition d'obtention de prêt immobilier, l'acheteur devra prouver par un refus bancaire que son prêt n'a pas été accepté. Non, surtout pas, et cela est même interdit et peut entraîner des sanctions. En effet, le versement d'un account se fait généralement lors de la signature du compromis de vente chez le notaire. Cela permet d'immobiliser le bien. Pour information, ce séquestre s'élève en moyenne à 5% pour Paris et 10% pour le reste de la France. Plusieurs cas possibles. Vous avez reçu une offre d'achat au prix de vente fixé Vous devez l'accepter. Si jamais vous avez reçu plusieurs offres d'achat au prix de vente que vous avez fixé, déjà félicitations, c'est que votre maison ou appartement a séduit et était au prix du marché, mais dans ce cas, vous devrez accepter l'offre qui vous a été faite en premier, c'est-à-dire l'acquéreur le plus rapide. Dans ces deux cas de figure, il n'y a donc aucune négociation sur le prix de vente. Autre cas possible, vous avez reçu une ou plusieurs offres d'achat, mais en deçà du prix de vente que vous aviez fixé. Dans ces cas-là, vous pouvez soit refuser l'offre, soit commencer les négociations et faire une contre-proposition. Attention, dès lors que vous aurez formulé une contre-proposition, la première offre d'achat sera caduque. L'acheteur, s'il veut continuer, devra formuler une nouvelle offre. Si vous avez plusieurs offres d'achat, il sera forcément intéressant pour vous de choisir la plus haute en termes de prix. Néanmoins, si un petit écart existe entre différentes offres, nous vous conseillons d'opter pour les acquéreurs au plan de financement le plus solide. Cela vous évitera les déconvenus par la suite. Traditionnellement, on choisit des acquéreurs qui ont un emprunt faible et un apport élevé. Néanmoins, avec les taux du marché, qui sont relativement bas, beaucoup préfèrent emprunter pour leur projet immobiliers. Assurez-vous donc juste que vos acquéreurs ont une situation stable pour que la banque ne leur refuse pas leur prêt. Oui, vous pouvez, mais attention Une fois signé, vous vous engagez à vendre votre bien à cet acheteur au prix indiqué sur l'offre d'achat. L'acquéreur, lui, pourra se rétracter jusqu'à 10 jours après la signature du compromis de vente. Vous avez trouvé votre acquéreur et vous êtes tombé d'accord sur le prix de vente Félicitations, vous avez fait le plus dur Il ne vous reste plus qu'à formaliser tout cela devant un notaire. Voilà, l'offre d'achat n'a normalement plus de secret pour vous. Si vous avez encore des questions, je vous invite à les poser juste en bas de la vidéo. Et si vous souhaitez un accompagnement par des professionnels de l'immobilier en évitant les frais d'agence exorbitants, rendez-vous sur welmo.fr. A bientôt